Te présenter un petit effet où je vais rien faire. Simplement, toi, tu vas faire tout jusqu'à la fin. Alors, on part avec un jeu de 52 cartes. Les faces tu peux regarder si c'est si le jeu est tout à fait correct. D'ailleurs, je vais te le laisser entre les mains. Tu te prends, tu regardes. Tu peux mélanger les cartes. D'accord, ça on en a plus besoin. Tu peux bien mélanger les cartes, les couper, tu fais ce que tu veux avec. D'ailleurs, moi je vais même me retourner pour pas que, que je voie ce que tu vas faire par la suite. Est-ce que le jeu te semble correct hein oui, oui. Très bien. Alors, petite précision, le jeu peut être emprunté. Ça c'est très important, j'insiste là-dessus. Donc, tu peux poser le jeu sur la table, d'accord tu vas couper le jeu en deux à peu près euh, où tu veux. D'accord. Euh, là, juste comme ça, sans regarder, je pense qu'il y en a, il y a une moitié qui est moins grande que l'autre. Peut-être, je sais pas. Tu sais pas Non. À peu près. Non Bon, prends celle-ci. D'accord. Ce que tu vas faire. Tu vas la regarder les cartes. Si tu veux, tu peux encore les remélanger. Non, pas. Ça te convient Ok, tu vas sortir 5 cartes. Alors j'insiste, le jeu a été mélangé, coupé plusieurs fois. Actuellement Brigitte va sortir 5 cartes qu'elle va poser face en bas sur la table. Tu me dis quand c'est fait. C'est bon Non. Encore une carte. Donc tu choisis bien tes Et cartes. J'ai fait voir aussi. Non, tu, tu les vois, tu les poses là, oui, très bien. Tu fais voir mes cartes. Ouais. Tu, tu leur montres les cartes. Et parmi ces cinq, en fait, ce que tu vas faire, tu vas en mémoriser une. Donc tu montres au spectateur celle que tu vas mémoriser. D'accord Tu leur montres bien la carte. Parmi les cinq. Voilà. D'accord. Donc tu mélanges ces cartes. Entre tôt, euh, Tu mélanges ces cinq cartes. D'accord C'est bon mm -hmm. Que tu déposes sur le, sur le jeu. Et avec le reste tu complètes. Voilà. D'accord. Vous avez vu la carte Tu as mémorisé la carte oui. Maintenant, mon but bah, à moi, bien sûr, c'est de retrouver la carte. D'accord J'ai juste une indication, c'est qu'elle est dans le jeu. C'est déjà pas mal. mal. Ok. Alors regarde, moi je vais faire 5 tas. Hein. Jusqu'à la fin comme ça. C'est le, le seul exercice que je vais faire et toi tu vas essayer de localiser où se trouve désormais ta carte chose qui est quand même facile parce que tu la connais mais vu que les cartes sont face en bas ça va être un peu plus difficile d'accord jusqu'à la fin voilà nous y arrivons alors d'après toi où est-ce que peut se trouver ta carte Je sais pas Allez Attends donc. Là Là Je pense je te... euh, oui, oui tu peux le regarder est ce que bah, tu... Est-ce est que, que, tu... que, est que tu vois ta carte Elle n'est pas là Elle est pas là donc Non Ok Après toi, où ça Je sais pas Non elle n'est pas là non Elle est pas, là, non. Elle est pas là, non plus D'accord Vous voyez tout ceci est fait par Roger Non plus, non plus. pas et bien sûr dans la dernière il y a ta carte forcément ouais. ok donc tu me donnes les cartes alors ce que je vais faire je vais même pas te regarder je vais même pas regarder ton visage je vais te les passer une à une comme ça oui. et quand tu la verras tu lui penseras mmh. simplement et moi je vais dans un, dans, dans un futur proche essayer de ressortir ta carte Mmh, mmh. J'ai l'impression que ça commence à être très très chaud. Je ressens quelque chose à l'instant où je te montre les cartes. Mmh. Mmh. Une dernière fois, je vais juste faire ça. Euh, elle a laissé de, de, de me tromper. Je le sais, je le sais, je le sais, je le sais. Quel était le nom de ta carte Il faut le dire. L'as de cœur. L'as de cœur. Prends la prochaine. Ouais. Celle-ci. L'as de cœur. Bravo. Ça t'a plu celui-là Ouais. C'est bluffant. C'est bluffant parce que j'ai rien fait. T'as tout fait en fait, pratiquement. Mmh. Je teste. Et c'est un tour qui vient du Petit Magicien. C'est un site internet que vous connaissez. Il fait pas mal de tours qui, que je trouve qui sont très sympas. Et celui-là, d'ailleurs, c'est le dernier qui l'a sorti, c'est vois. Et je l'ai trouvé très très sympa. C'est vrai. Voilà, bah Brigitte et moi, nous vous disons... Nous vous disons. Oh, c'est que parler. Tu peux leur dire. Hein. Bah, à la prochaine. À la prochaine. Et puis, euh, merci d'être là. Fidèle au rendez-vous. Et on vous dit à bientôt. Allez, bye bye. Bye bye Au revoir Au revoir